nous allons découvrir le site Internet de l'ABU. Pour trouver des références de tout type de documents, vous pouvez saisir dans le cadre l'auteur ou le titre de votre référence. Ou bien, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Catalogue ». Vous serez alors redirigé vers le catalogue de l'ABU. Pour vous connecter à votre compte lecteur, cliquez sur « Compte lecteur ». Ce compte vous servira, par exemple, à connaître les dates de retour des ouvrages que vous avez empruntés ou les réservations que vous avez faites. Les horaires d'ouverture des BU sont accessibles par plusieurs chemins. Sur la page d'accueil, via Nos horaires, ou bien dans les onglets Bibliothèque et Informations pratiques. Sur la page des horaires, vous pourrez choisir votre BU ou sélectionner une autre date. Pour connaître nos conditions d'inscription, d'emprunt, cliquez sur cette page. Sachez que les étudiants et enseignants de l'université sont automatiquement inscrits. Vous n'avez aucune démarche à faire. Votre carte étudiant ou votre carte professionnelle est aussi votre carte de bibliothèque. Vous trouvez ensuite sur notre page nos actualités. Remontons maintenant vers le menu principal. Dans l'onglet ressources, vous trouverez un accès au catalogue, à la documentation électronique comprenant les bases de données, les livres électroniques, les articles et les thèses. À la page Alclermont, qui permet un lien vers la page des publications des chercheurs de l'UCA en open access. Aux collections numérisées, qui regroupent les documents numérisés par la bibliothèque universitaire. Dans l'onglet Bibliothèque, vous trouverez un accès vers les pages de chaque bibliothèque de l'UCA. Sur chacune de ces pages, vous pourrez voir les services proposés, les horaires, les collections, le lien vers la page Facebook, le taux d'occupation des salles. Dans l'onglet Info pratique, vous trouverez notre contact, vous permettant de nous poser des questions, à nouveau nos horaires et conditions d'inscription, le détail de nos services, le prêt entre bibliothèques, appelé PEB, permet de faire venir, depuis d'autres bibliothèques, des documents qui sont absents de nos collections. Un formulaire de suggestion d'achat est accessible. Nous sommes à votre écoute pour enrichir nos fonds. La présentation du détail de nos formations à la méthodologie de recherche documentaire et aux outils bibliographiques.